c'est alors une fois n'est pas coutume je viens vous faire quelques petits tirages en fin de journée voilà il faut changer un peu ça va je me sens en forme donc bah écoutez on va y aller hein. j'ai beaucoup pensé à elon musk ces derniers temps vous m'aviez demandé aussi un petit peu de regarder ce qu'il en était à son sujet Bon, comme vous le savez, il a racheté euh, l'oiseau bleu, n'est-ce pas, Twitter, hein, pour ne pas le nommer. Apparemment, il veut libérer la parole. Bon, bah écoutez, on va regarder un petit peu ce personnage qui est qualifié d'Asperger. Alors, Asperger, c'est un trouble de... Alors, pas de l'autisme, mais pas loin. J'allais dire de la personnalité. Non, c'est pas ça non plus. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui ont du mal au niveau des interactions sociales, qui peuvent aimer la solitude... Et qui sont normalement euh, doués dans un domaine. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon. Ok, alors, Elon Musk, on va faire un petit peu le 32 au niveau de la personnalité. Et puis, on va voir s'il va vraiment, vraiment euh, libérer l'oiseau, comme on dit. Et justement, <coughs> si nous, ça nous permettrait de, de, de parler davantage. Vous avez, vous avez vu qu'au niveau de la sursange, j'avais raison, hein, je vous avais dit que ça allait s'accentuer. Et au niveau de la plateforme Rumble, et ben voilà. Non, elle n'est plus disponible en France. Donc ça, c'était bien ressorti. Bon, alors, Elon. Alors, le personnage. Bon, OK. Bon, là, il va apporter des... J'étais en train Il va apporter des améliorations, effectivement, dans un endroit. Donc, il va certainement faire des chamboulements. Euh, je suis en train de regarder. Qu'est-ce que je vais vous faire Ah, je vais vous faire le... le Tiens, je vais vous faire un petit peu comme ça. Voilà. Alors, Elon Musk, est-ce que je peux avoir des informations On va pas faire de tirage en croix. On va faire un, un, un jeu de neuf, comme ça. Alors. Bon, bah, il est sorti tout à la fin. Bon, bah écoutez, ça peut arriver. Hein. Alors. Bon, ça, c'est les, les histoires de communication. Attendez, je ne vois pas vous ne voyez pas les cartes. Bon, OK. Bien, bien. Bon, alors, évidemment, on a des informations concernant euh, sa vie privée dans l'histoire. Hein. Il a des enfants, je suppose. Bon, ils sont là, ses enfants, d'accord. Il y a une histoire d'amour avec une femme. OK. Bon, il doit être marié. Hein. D'accord. Bon, regardez-là. Ici, vous avez le, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. <rire> J'insiste avec le « beaucoup ». Le travail qui fonctionne super super. et bien, les questions de communication. Bon, bah ça c'est fait, puisqu'on sait qu'il a effectivement racheté Twitter. Bon. Après, encore une fois, il y a des histoires de famille. Ok. Alors, on va creuser un petit peu. Bon, après, ça nous intéresse pas trop, encore une fois. Hein. Je vois rien de problématique en ce qui le concerne. Tout va bien pour lui, je dirais. Vraiment, tout va bien. Je suis en train de regarder le niveau de sa communication. Non, il n'y a rien de spécial. Je vous dis, là, il y a vraiment le côté familial. Alors, assez privé, quand même. Assez privé. Donc, c'est quelqu'un qui doit pas trop raconter au niveau de sa vie privée. Mais euh, sinon, euh, oui, c'est sûr qu'il y a une femme dans sa vie et il y a des enfants. Bon, OK. Alors, on va poser la question. Alors, homme riche, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais enfin, le roi de trèfle, c'est homme riche euh, qui regarde vers la femme, d'ailleurs, et les enfants. Hein. Bon, j'insiste, hein, mais pour moi, il a les questions de famille et d'enfance doivent être très, très importantes. Alors... Euh, Va-t-il libérer Twitter? On va poser la, la, la question comme ça. On va, on va déjà regarder ce qui sort. Décidément. Oh, <rire> bon, il est très amoureux, cet homme-là. Bon, alors. OK. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le sujet? On va le mettre par là. Bon, pour l'instant, il est plus euh, dans les questions de famille. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on va regarder. Va-t-il vraiment améliorer les choses chez Twitter? Bon. OK. Bon, bah là, il a, il a dû virer des gens. Hein. Ouais. Il en a même viré beaucoup. D'accord. Alors, il y a des choses par rapport à l'étranger, là. Ou il y a des choses commerciales. Hein. Ça peut être les deux. Pour l'instant, je ne vois pas la libération de Twitter. Mais je vois qu'il y a des grands remue-ménages, des grands coups de balai. Ouais. Ouais. Bon, il va avoir un problème avec une femme malade dans son entourage. D'accord. Bon, ça, c'est encore autre chose. Je vais peut-être prendre un autre jeu, parce que là, il me parle beaucoup de sa vie privée. Bon, il va vraiment, vraiment mettre en place des nouvelles choses au niveau commercial. Ouais, Il y a, il y a quelque chose au niveau commercial. C'est sûr. Un, un, quelque chose de vraiment euh, positif. On va regarder ce que c'est. Ouais. Qui ne va pas peut pas forcément, pardon, qui ne va pas forcément plaire, d'ailleurs. Euh, je pense qu'il va être critiqué à ce sujet. Mais il va, il va le faire. Bon. Donc, il y a des choses commerciales qu'il va vraiment mettre en route. Mais il va être critiqué à ce sujet. Hein, je sais pas exactement ce que c'est. Par contre, au niveau de la, de l'expression, il y aura des obligations qu'il devra suivre. Mais je, je pense quand même que ça va être effectivement assez convivial. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai l'impression qu'il va s'adresser euh, beaucoup aux jeunes. Il je va essayer de, de, comment dire, de séduire un petit peu le, la jeunesse. Alors quand je dis la jeunesse, c'est euh, jeunes ados ou jeunes adultes. Bon, après, je tout le jeu, tant pis. Hein. OK Alors là, par contre, il y a quelque chose qui va pas marcher. Il y a quelque chose qui va pas marcher ici. Il va être bloqué. Ouais. Là, vous savez, au niveau de la censure, moi, je vais vous dire, je crois qu'il pourra pas faire ce qu'il veut. Il pourra pas faire ce qu'il veut. Et du coup, ça va l'embêter le, un peu. Mais il va, d'une façon ou d'une autre, arriver à contourner le problème et rechanger encore. Bon, c'est un peu compliqué ce que je vous raconte, mais euh, c'est pas un peu évident. Hein. Mais il y, y a vraiment, alors, des choses commerciales pour laquelle il va être certainement critiqué. Beaucoup, beaucoup de changements, d'améliorations pour, euh, encore une fois, euh, attirer un public plus jeune. Mais au niveau de la censure, à mon avis, il euh, y a des choses, il y aura des obligations auxquelles il devra se soumettre. Bon. Alors, on va essayer de voir un peu le personnage maintenant, parce que beaucoup pensent que euh, il est c'est quelqu'un de très positif. Euh, qui pourrait éventuellement faire un bien au niveau de l'humanité. Alors, on va regarder un peu. Tiens, on va d'ailleurs poser la question. Hein. Voilà. Veut-il le bien de l'humanité Autant il y a les franco. Hein. Alors, veut-il le bien de l'humanité Est-ce que Elon Musk veut le bien de l'humanité C'est l'homme le plus riche du monde, quand même. Donc, c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui pourrait faire du bien à l'humanité, c'est lui, hein je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez la personne la plus riche du monde Par quoi vous commenceriez Il y a plein de choses à faire, quand même, hein Surtout en ce moment. Bon, donc on va voir. Alors, pour l'instant, je ne regarde pas ce qu'il va faire, mais je regarde juste, déjà, est-ce que ses intentions sont bonnes, en général, puisqu'il a les moyens euh, de faire euh, toutes sortes de projets. Alors Bon, bah ben là, il pense plutôt à récolter, hein. Quelques petits ennuis peut-être éventuellement, mais euh, bon, qui n'en a pas. Mais succès, ok. Bon, plutôt, il est, il est plutôt dans les choses matérielles. Alors, on va essayer de me reconcentrer. J'ai pas l'impression qu'il pense beaucoup au bien de l'humanité pour l'instant. Bon, enfin bref. Il pense plutôt au sous, hein. Il pense même beaucoup au sous. Bon, alors. Ça, c'est lui. Ouais. Ah mais ben ça c'est lui hein, le magicien bon vous voyez je vous disais je vous ai dit qu'il était intelligent dans un domaine spécialisé c'est lui c'est il sort au magicien bon ok ah par contre là ça se gâte alors on va regarder là et là là il y a un problème où on ne voit pas forcément bien les choses donc une vision de la réalité qui peut être faussée et là il y a une déception Là, on a des choses en route. Alors, on va essayer de voir exactement où est-ce qu'il ne voit pas bien la vérité. Alors, ça peut être la carte du manipulateur aussi, cette carte-là. Il hein. faut voir. Hein. Ben, J'ai l'impression que moi, il est euh, dans la Lune. Alors, c'est vrai qu'il est très branché espace, d'ailleurs, il me semble. Hein. Bon, je n'ai pas été trop creusé le personnage. Mais je, je crois qu'il c'est lui qui parle toujours des voyages dans l'espace. C'est pas lui qui parle de la planète Mars ou quoi que ce soit il y a un truc comme ça, là. Il y, a, il y a quelque chose comme ça. Ça me fait penser vraiment à la, à la planète. Alors, pas la lune, mais enfin, euh, la planète, les planètes. Et j'ai l'impression qu'il est assez, euh, en fait, aveuglé par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, alors là, par contre, il y a des choses qu'il n'arrivera pas à faire. Alors, à quel, dans quel domaine Une déception par rapport à quelque chose. Ah, ben, le diable, hein, quand même, hein. Le diable, hein Et il ressort quand même avec le diable, lui. Il ouais. y, y a des questions de partenariat, là. Moi, je pense qu'il y a un truc hein, au niveau d'un partenariat où là, il peut y avoir des problèmes. Bon, ok. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que ce diable Parce que le diable, c'est l'argent aussi, évidemment, mais le côté très, très matériel. Bon, ça, ça peut évidemment les correspondre, mais pour l'instant, moi, j'étais partie sur le, le, le bien de l'humanité. Ben, c'est vraiment l'argent. Hein. L'argent, l'argent, l'argent. Non. Moi, je dirais ce qu'il veut, c'est pour l'instant acquérir plus d'argent. Faire des initiatives pour euh, devenir de plus en plus riche. Ouais. C'est déjà l'homme le, le plus riche du monde. Vous euh, voyez Là, il est en train de chercher encore des contrats. Je vous dis, il y a des histoires de partenariats qui, à mon avis, ne vont pas marcher. Mais il y a autre chose après. Il y a encore autre chose. Il y a un projet, là, qui les tient à cœur. Et que pour l'instant, il n'arrive pas à concrétiser. Alors là, il va aller certainement redistribuer alors euh, par le biais de, de, de, je sais pas, de, de, de payer des gens peut-être ou de reverser de l'argent. Toujours par rapport à un projet qui, pour l'instant, ne fonctionne pas. Je sais pas lequel avec ce jeu-là, on ne peut pas savoir. Ouais, il y a vraiment un projet qu'il tient à faire absolument. Et pour l'instant, il ne sait pas comment. Donc, il est en train de, de reverser de l'argent pour que ça avance. Mais vous voyez, c est, c est, ça met du temps. Pourtant, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Ouais. Bon, ça, ça peut être son couple. à faire bon après je veux pas m'embarquer dans ces histoires de, euh, de vie privée hein. ah il y a quelque chose qui va s'écrouler là alors attendez c'est quoi ça le monde oh bah dites voir qu'est ce que je suis en train de sortir moi je parle de Elon Musk là je me perçois que le monde qui s'écroule par rapport à des choses qui sont mises en route de façon impulsive Qu'est-ce que je suis en train de vous sortir Bon, bah on va avoir un, un problème au niveau mondial, les amis. Hein. <rire> je tiens à vous le dire. Hein. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti sur Elon Musk, mais là, ça sort de mon jeu. C'est que ça se rapproche. Ouais. D'une façon ou d'une autre, lui, il va s'en sortir dans l'histoire. Ouais. Bon, lui, il est protégé. Bon. OK. Bon, on va laisser les histoires du catastrophe mondiale pour l'instant. Ça se trouve, c'est l'Europe qui se casse la figure. Enfin, ça... Avais été, euh, je vous avais dit, hein, dit euh, crache en vue, financier, etc. Et je vous avais dit aussi que l'Europe allait se casser la figure. Bon, ok. Mais bon, enfin, ça ne va pas euh, atteindre euh, Elon Musk plus que ça. Bon. Euh, pour l'instant, les histoires de bien de l'humanité, je ne le vois pas. Il est plus dans les histoires de rentabilité, moi, je dirais. Il y a un projet qui bloque, là. Il y, y a quelque chose qu'il veut faire, il n'arrive pas. Et ça met beaucoup de temps. Mais euh, c'est tout, quoi. Alors... Quels sont, on va dire, ses impératifs ou ses projets Peut-être le projet qui bloque, si on pouvait avoir un, quelques informations. Ouais, ben, je dis, il garde les sous, hein. Bon, OK. Alors, qu'est-ce que Elon Musk veut faire pour l'humanité, on va dire Allez. Qu'est-ce que Elon Musk veut faire pour l'humanité Avec tout son argent. Alors là, c'est le géant... Qui fait peur. Ouais. Et là, il y a les questions de maladie. D'accord. Pour tout ce que vous avez à faire là. Ouais. Non, bon. On va, on va pas regarder les cartons de soupe pour éviter de se, se perdre. C'est marrant. Je suis en train de sortir autre chose, moi. Il y a un danger qui arrive là. Bon, OK. On, on va essayer de. Ah, le soir. Alors, évidemment, c'est un peu une autre énergie, mais je vais essayer de me concentrer, de venir sur le sujet. Mais il y a un autre truc qui arrive. Bon, OK. Revenons sur Elon Musk. Alors. Il n'est pas facile à saisir, ce monsieur, parce que, comme c'est un Asperger, son esprit est assez spécial aussi. Hein. Alors, Mais je le sens quand même très, très matérialiste, moi. Hein. Très, très matérialiste. Hein. Alors, là, alors, il y a une histoire de télécommande. Ouais, alors, il y a beaucoup d'histoires de télécommande et de machines. Ça, c'est l'intelligence artificielle, ici. OK. OK. Alors ici on va regarder, ça peut être un idéal ici. Non c'est une belle carte ça mais bon. On va regarder ce que c'est. Et là il y a les, les questions de défendre un peu euh, euh, son, sa vie privée ou en tout cas son, son territoire j'allais dire. Ouais. C'est une menace, hein. c'est quand même une menace. Ok. Alors ici qu'est-ce qu'on a L'appel des sirènes ok, le fait d'être couronné, le fait d'être protégé, bon, je, vous savez, j'ai l'impression qu'en fait, euh, quelque part, il a une idée très haut placée de lui, et euh, je me demande s'il ne se prend pas pour quelque part un protégé euh, divin ou quoi que ce soit, avec des cartes comme ça, il y a un truc là, bon, ici, euh, bah là, en fait, ce qui m'embête moi, c'est que ça, c'est euh, les robots. Et ça, c'est... Euh, bah, la, la, la carte se, parle, euh, se, pardon, se passe d'explications, de, parce que c'est des choses cabalistiques, euh, voilà. La magie, on va dire sombre, ici. Donc là, je dirais qu'il y a des intentions qui ne sont pas tout à fait lumineuses, loin de là, par rapport à ça. Les robots. Là, alors là, il y a autre chose. Des indications à suivre. Ouais. Et là, ouais, bah à mon avis, c'est ça. Il y a un projet, là, qu'il n'arrive pas à faire pour l'instant. Et c'est un projet par rapport à l'intelligence artificielle. Je ne crois pas que ce soit Twitter, parce que ça, c'est fait. Donc, c'est autre chose. Il y a autre chose, là. Bon. Donc, il y a plutôt des questions, on va dire, vraiment euh, robotique et euh, vraiment intelligence artificielle, IA, comme je dis, hein. Mais là, là, que je ne sais pas pourquoi il a l'air d'être bloqué. Là, bon, ok. Alors, alors là, ouais, ouais. Mon avis, là, il y a un truc. Attends, bon, on va regarder. Il est assez complexe. Hein. Je peux vous dire qu'il est assez complexe. Là, pour l'instant, je ne sais pas trop. C'est pas évident. C'est vraiment de, de bien penser à lui. Alors, il y a des questions par rapport à la vie, l'essence de la vie. Ah, mais, mais oui, mais il euh, y a des questions de destruction, là, quand même. Hein. Alors là, par contre, moi, je me demande si euh, il n'estime pas avoir une mission divine. Mais vous voyez, en fait, ce sera à l'heure. Parce que la sirène, c'est euh, c'est euh, dangereux, en fait. C'est attirant, mais c'est dangereux. Et là, il euh, y a une vie que l'on va détruire. Donc attention, si en voulant faire un bien, finalement, il ne fait pas plus de mal qu'autre chose. Hein. Vous savez, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais ben, moi, c'est ce qui me vient en tête en voyant des cartes comme ça. Hein. La question d'humanité qui sont détruites là. Et étant donné que je parlais d'intelligence artificielle, ça me remet effectivement en perspective ces cartes-là et ces cartes-là. Ouais, vous voyez, là, c'est la nature. Et là, c'est l'intelligence artificielle. Il y a un truc là. C'est pas un copain de la nature. Hein. Non, non, c'est pas son, son truc. Hein. Non, pas vraiment. Alors là, on est perplexe. Ouais. Et là, c'est quoi Alors, on défend un peu son territoire. On suit des indications. Et il y a quelque chose de très magnifique là de très, très maléfique. C'est un peu compliqué, cette histoire. Alors, attendez. Donc là, j'ai l'appel des sirènes. On se prend pour un envoyé divin, quelque part. Mais il y a des questions de destruction. Ici, il y a quelque chose par rapport à la guerre. Ou alors, on est désarmé. Qu'est-ce qu'il veut essayer de faire, là Et là, on suit des indications. Mais finalement, c'est très mauvais. Ouais, Ouais, bah c'est le robot, hein. vous voyez, c'est vraiment, vraiment ça. Hein. Je ne sais même plus que j'ai eu cette carte-là dans le tas, comme d'habitude. Donc là, en fait, il s'imagine vraiment avoir une mission divine. Moi, je suis sûre que c'est ça. Mais en fait, c'est un leurre, puisqu'on a la sirène. Or, la sirène, vous savez bien, hein. les sirènes sont bien gentilles, attirantes. Et puis finalement, elles vous conduisent à la perdition. Et en fait, eh bien, il y a une destruction de l'humanité par le biais des robots. Ben moi, je dirais bien qu'il veut remplacer les êtres humains par des robots, ce type-là. Bon, alors. Ouais. Vous voyez que finalement. Euh... Aïe. Ah oui, alors attendez. Il y a un problème là. Il y a une question de place. Euh, on, on est à l'étroit. On est à l'étroit. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des questions aussi de, de réduction? C'est pas lui qui voulait aller sur d'autres planètes, euh, parce qu'on est trop nombreux sur Terre. Je sais pas pourquoi, ça fait penser à ça, moi. On s'en va ailleurs. <rire> ah, mais il est fou ce gars-là ou quoi? <rire> est-ce que je suis en train de sortir? Il a, écoutez, il y a des choses avec l'intelligence artificielle dans son esprit. Et euh, lui, il pense que, en fait, on doit aller coloniser les autres planètes. En gros, c'est ça, hein. Vous voyez, cette carte-là, je n'ai encore jamais sortie. Mais là, c'est vraiment, on est à l'étroit. Et donc, il faut aller ailleurs. Bon, ok. Ouais, il a des, des rêves grandioses. D'accord. alors là, c'est quoi Alors là, euh, là, on s'attaque à plus, à plus fort que soi. Parce que c'est ça. Je sais pas ce que ça vient faire là, ça, par contre. Il y a autre chose, à mon avis. Et là, qu'est-ce qu'on a On a... On a, euh, a quelqu'un... Ouais, alors, une lumière dans le désert et il suit une carte. Bon, ça, ça peut être lui. Alors, attendez, je réfléchis, parce qu'il y a un truc intéressant, là. Bon, on défend son biftec, j'ai envie de dire, en fait. On défend son territoire, ici. On suit des indications. Mais il y a quelque chose qui est très, très mauvais. Et finalement, on est dans le désert, mais on suit une carte. Bon, alors moi, ce qui me vient ici, c'est qu'il y a quelque chose qu'il va vouloir faire, mais quelque part, ça va, il va se trouver isolé par rapport à ce qu'il veut faire. On va regarder. J'essaierai de vous faire une synthèse après, mais pour l'instant, c'est. Je ne sais pas trop ce que j'ai. Ouais, non, mais c'est lui. Bon, ok. Oui, intelligent, ça, c'est sûr. Ça, ça, c'est sûr. Il est intelligent, oui. Là, on a les questions de double. Ah, c'est encore lui. Hein. Il, il est en train de, de rêver à quelque chose. Mais il fait des projets, vous voyez, c'est euh, encore en, en relation avec la, les planètes. C'est.. C'est fou, quoi. C'est complètement délirant ce qu'il est en train de faire. Et là, il y a. Quelque part, il est un petit peu aussi. Euh, ouais, c'est ça. Et je crois qu'en fait, si vous voulez, ce que j'ai dans la tête depuis tout à l'heure, c'est qu'il s'imagine il s'imagine être le sauveur de l'humanité. D'une façon, il imagine qu'il va pouvoir aider les gens. Et c'est en relation avec l'espace. Vous voyez. Et c'est aussi un domaine dans lequel il va vouloir être tout seul. Donc, il a un projet en tête. Mais il suit des indications qui peuvent l'amener dans un terrain euh, qui peut être assez stérile, ou en tout cas il risque de se retrouver tout seul, et confronté éventuellement à des gens qui seraient négatifs, et je crois que c'est ça en fait. Malgré toute son intelligence et tous ses projets, il sera en train de se retrouver encore tout seul dans le désert. Ce que je crois, moi, c'est qu'il a des projets qui sont irréalisables et irréalistes, il a un délire de, de sauveur de l'humanité. C'est pour ça qu'on a ici l'ange, enfin l'ange, ouais, quelque part. Hein. Il s'imagine être angélique ou un, un ange, et là, vous voyez, c'est Einstein qui crée des choses dans l'espace. Donc il y a des histoires de conquête d'espace dans son esprit, mais c'est irréalisable. Et il n'y arrivera pas, à mon avis. À mon sens, il n'y arrivera pas. C'est bien en relation, encore une fois, avec les questions d'intelligence artificielle. Pour l'instant, il a l'air d'être assez bloqué. Ou alors, il se pose des questions pour développer quelque chose par rapport à ça. Euh, il y a des questions aussi d'espace, de, ici, et là, de manque d'espace. Donc, il veut nous envoyer dans l'espace, parce que, justement, on n'a pas assez de place sur Terre. Il y a un truc comme ça, hein bon. Alors, ici, c'est pareil. On a encore les questions de télécommande. Donc, c'est bien, encore une fois, des robots. Mais c'est pas bon. Là, on nous dit que c'est pas bon. Alors, ici, il y a aussi, des, des à mon avis, des choses. Il ne va pas savoir comment... Euh... ouais Il va pas savoir comment se battre par rapport à ces histoires de robots. Parce que à mon sens, il va y avoir aussi euh... des oppositions, là. Alors, pour une raison ou pour une autre, on va regarder pourquoi. Ouais, alors là, il y a des questions de conquête et de maladie. Mais je crois qu'en fait, son projet va se heurter, en fait, à des problèmes mondiaux de conquête. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire tout ce qui se passe, hein. Regardez du côté euh, de la Corée du Nord, la Corée du Sud. Hein, euh, la Corée du Nord est en train d'envoyer des petites euh, choses sympathiques euh, à la frontière de la Corée du Sud, enfin des missiles ou ce genre de choses. On a euh, euh, Azerbaïdjan, on a l'Arménie, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on a Lucre qui n'est pas fini. Enfin bref, ça bouge un peu partout au niveau du monde. Hein. Il y a aussi la Chine et Taïwan. Hein. Enfin bref, j'en ai peut-être oublié. Hein. Donc là, en fait, je crois qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ces histoires de problèmes, de, pardon, de, de rêves, de robots, etc., qui ne seraient pas bons, de toute façon, ça va se heurter à une situation mondiale, ici, qui va devenir de plus en plus compliquée. Et peut-être même à des questions de maladie. Donc j'ai envie de dire qu'il risque de se trouver bloqué par la force des choses et par la force des événements. Par contre, on a très nettement ici une volonté de robot. Alors autant ces histoires d'intelligence artificielle, de conquête de l'espace, là, etc., ici, que je vois ici en fait, ça à mon avis, il risque de se planter. Autant les questions de développement robotique, j'ai l'impression que ça, il va le faire. Et entre les deux, on a autre chose, des questions de télécommande. Alors je crois que c'est encore les robots, mais peut-être de façon peut-être plus poussée encore. Et euh, eh bien là, là, ça va se heurter à des à des problèmes en relation avec la situation mondiale. Donc en fait, il a plein de choses dans la tête ce gars-là. Mais voyez qu'on retrouve quand même, c'est amusant d'ailleurs, les questions de robots ici, les questions ici de robots encore. Je remonte la carte et les questions d'intelligence artificielle. Je pensais pas sortir autant de choses sur les robots, je dois dire. Et les questions encore ici, un petit peu, ça ressemble à un clavier d'ordinateur d'ailleurs, c'est amusant. Enfin bref. J'exagère peut-être un peu, mais là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses dans le, dans le ciel. Je ne pensais pas sortir autant de cartes par rapport à ce qu'il a dans la tête, mais je crois que c'est ce qu'il a dans la tête. Bon, il est fou. Bon, il est génial, on ne peut pas dire, hein. mais il est fou. Parce que, euh, quelque part, euh, il voit pas, comment dire, il ne voit pas, en fait, les problèmes que ça peut apporter, c'est-à-dire la destruction de l'humanité, là. C'est ce que je vois. Hein. Vous voyez, on a le bûcheron, c'est lui, hein qui est tout innocent là, euh, tout content, et qui va aller abattre les arbres. C'est-à-dire que son histoire de robotisation, bah, c'est pas bon du tout pour l'humanité. Bon, alors, on va regarder ce que c'est que ça. Euh, là, c'est le quotidien, ouais. Alors ça, c'est un truc qui va nous tomber dessus. Et là, on va pas se. on va pas s'y attendre. Ouais. Attendez, je continue. Hein. Ouais. Ouais. Bon, ok. Bah oui, bon, bah écoutez, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours pareil. C'est-à-dire on voit la fin des temps avec le l'entrée le, le, dans un monde démoniaque, ici. Mais en même temps, il y a aussi le fait qu'il y a une catégorie de la population qui, elle, va continuer de suivre son cœur et sa conscience éveillée. Donc, c'est toujours la dualité, en fait. Hein. On peut y voir éventuellement ça avec ça. Donc, les gens... Qui vacquent à leur quotidien, qui sont gentils, euh, qui ont le voilà des bonnes intentions, qui sont simples en fait, qui sont simples, la vie de tous les jours, qui sont honnêtes. Et vous avez ici la préparation à l'avènement d'un tyran qui va nous conduire à ça. Et lui, il arrive avec ses projets. <rire> C'est pour ça qu'à mon avis, il se plantera. Il va se planter parce qu'il pourra pas euh, dans le, le contexte. Euh, euh, D'apocalypse dans lequel on est ne permettra pas à ce monsieur de faire ses projets jusqu'au bout. Alors, cette histoire de maladie, là, j'ai pas été voir ce que c'est, j'ai pas été sortir ce que c'est, c'est quoi Ouais, c'est le serpent. Bon, d'accord. Ok. Une bon, surprise, en fait. Hein. Toujours l'oligarchie qui euh, déroule ses marionnettes, ici. Et nous, on va être dans la tempête. Ouais, quand je vous dis qu'il y a un nouveau virus qui arrive, j'ai pas tort. Hein. Vous savez, euh, je suis pas une mauvaise astrologue. Hein. Franchement, vous pouvez demander aux gens qui m'ont consulté. Et moi, je vous dis qu'il va y avoir un nouveau problème au niveau du virus. Pas tout de suite. Mais il y en a un qui nous prépare, là. Vous voyez Et Le serpent, j'avais déjà sorti cette carte-là. Le serpent qui s'installe dans les foyers, malheureusement. Et donc, du coup, bah, c'est nous. Hein. On va être dans la tourmente. Bon. Des petites informations en même temps qui ressortent très souvent. Alors, du coup, je suis partie, je me suis un peu éloignée de Monsieur Elon Musk. Bon, bah, ben, lui, il s'en sortira de toute façon, hein, il est riche. Hein. Voilà, la cante d'abondance pour lui. Mais en même temps, une certaine solitude. Ah, c'est pas facile d'être un génie. Hein. Hum. Je vais regarder. Il y a toujours des questions de famille, là. C'est amusant, ça ressort beaucoup, beaucoup. Ouais. Ça, c'est lui, éventuellement, que, avec sa femme. Je pense qu'il est marié. Mais quelque part, lui aussi. Bon, il a un côté enfantin. Hein. Il a un côté enfantin, là. Mais quelque part, il ne voit pas du tout le monde dans lequel on vit. Il y a des choses qu'il ignore. Il vit dans son monde en fait, il vit dans son monde. Je dirais qu'il est un peu en dehors de la ré... un peu beaucoup même, en dehors de la réalité. Et sous couvert de vouloir éventuellement faire un bien pour l'humanité, euh, il risque vraiment, et ça je crois qu'il va avoir le temps de le faire, de détruire l'humanité. Parce qu'il a un amour de la robotique qui n'est pas bon. Je crois que c'est ça en fait. Si remplace euh, tous les humains par des robots, bah, qu'est-ce que les gens ils vont faire Ils auront plus de travail. Et je crois que c'est ça ce que je suis en train de voir. Mais ça, à mon avis, il va le mettre en place. Il aura le temps de le mettre en place. Autant le reste avec l'espace, ça m'étonnerait beaucoup. Ou euh, les questions de tout télécommander, euh, ça, il n'aura pas le temps de le mettre en place. Mais il y a un truc au niveau de, de, de la robotisation là, à, mon, à mon avis, il va le faire. On va regarder... Ouais, vous voyez, piraterie, donc c'est quand même une traîtrise. Hein. Ouais, ouais, il va mettre ça en route. Il va mettre ça en route d'une part, et d'une autre part, ben ça va provoquer le départ de plein de personnes. Ouais, non, mais ça, c'est lui, hein. Vous voyez, il sort encore, euh, ça fait deux fois qu'on a la, la personne. Hein, Je vous remonte en dessous. Voilà, le, le gars qui travaille du chapeau, quoi. C'est lui, ça. Et en plus, il y a l'oiseau, c'est amusant quand même. Enfin, bref. Mais il ne voit pas bien la réalité, ce qui fait qu'il ne prend pas forcément les bonnes décisions. Je sais pas, moi, je commencerai peut-être par mettre des puits en Afrique, enfin, un genre de choses, vous voyez Il y a des choses à faire, hein, si on veut s'attaquer vraiment euh, au mots de, de l'humanité, mot M-A-U-X. Hein. Il y a des choses à faire, beaucoup de choses à faire. Et ce pas vraiment la question de remplacer les, les êtres humains par des robots, là, non parce que là, piraterie, hein, piraterie, hein. c'est pas bon, hein. c'est pas une bonne chose. C'est une traîtrise en fait. Ouais, alors ça, c'est autre chose. Alors ça, c'est la séparation au niveau mondial. Je ne sais pas pourquoi ça sort. Ouais, non, mais ça c'est le, le contexte que, qui intervient à chaque fois, hein. C'est toujours le combat entre le bien et le mal. C'est toujours la séparation des gens, les relations qu'on nous empêche d'avoir, vous voyez. Tout est fait pour que les êtres humains soient séparés. puis il y a des questions de guerre, bon, enfin bref. Donc en fait, ces histoires, de, encore une fois, de de tous ces projets, bon, il va les creuser, hein, il va les continuer à creuser, la question des robots, à mon sens. Hein. Ça tombe dans un contexte complètement apocalyptique et chaotique, donc, il y a des choses qu'il n'arrivera pas à faire jusqu'au bout. Par contre, les robots, moi, je crois vraiment, vraiment qu'il va le faire, oui. Mais ça va provoquer plus de mal que de bien. Ouais. Ouais, ouais. Le problème, c'est que, vous voyez, il y a la lumière. Mais la lumière, dans son cas, à lui, elle est complètement emberlificotée. Il y a un manque de clarté. Et je dirais que c'est pas un manque de clarté intellectuelle, c'est un manque de clarté spirituelle, là. Ouais, c'est ça. Il est en train il est dans sa fiction, il est il est dans son monde irréel. Bon, je vais pas faire trop long non plus. Je vous en ai beaucoup dit pour Elon Musk. Pour une dernière dernière chose, parce que j'ai plein de gens qui me disent que c'est l'antichrist, ce n'est pas l'antichrist. L'antichrist euh, arrivera dans des conditions extrêmement précises, qui est le début de la troisième guerre mondiale. C'est dans tous les textes bibliques. Je me suis renseignée, donc je sais de quoi je parle. Et pour l'instant, croyez-moi, il vaut mieux ne plus être là quand l'Antéchrist arrivera, parce qu'alors là, ce sera euh, euh, là. Il faudra se fuir, se cacher. Ce sera une destruction totale. Bon, donc, s'il vous plaît, ne me dites pas que c'est l'Antéchrist. C'est pas le moment. C'est pas encore là l'Antéchrist. Et encore une fois, il vaut mieux qu'on ne soit plus là, nous. Quand il arrivera, parce que euh, lui, parc je peux vous dire que euh, Hitler à côté, c'est un enfant de cœur. Hein. Enfin bref. Bref, l'antéchrist arrivera quand il y aura le début de la Troisième Guerre mondiale. Il l'empêchera ou il arrêtera ou que ça aille trop loin. Et il apparaîtra ainsi comme le faux sauveur. C'est important de comprendre. Donc Elon Musk, c'est juste un illuminé, je dirais. Génial, bien sûr, on ne peut pas le nier. Mais il est vraiment dans son monde. Hein. Voilà. Bien, donc je vais arrêter euh, le tirage là-dessus. Hein. J'ai déjà pas mal d'informations sur Elon Musk. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est mauvais en soi, mais encore une fois, moi, je dirais que l'enfer est, est pavé de, de bonnes intentions et que sous couvert de vouloir faire des bonnes choses, je crois qu'en fait, euh, ça va être pire hein, au niveau de la robotique parce que là, on le voit bien, hein, franchement. Hein. Il est pour les robots. Il est pour les robots, il est pour les trucs dans l'espace, il est pour l'intelligence artificielle, enfin, il est pour tout ce qui est technique, et c'est pas ça, en fait, qu'il faudrait faire. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous dire à une autre fois pour un autre tirage. Merci d'avoir regardé. Au revoir.